Bienvenue dans cette troisième édition du Grand Débat en partenariat avec Été Indien, la société qui conçoit et pilote des programmes durables et innovants de prévention de la santé des jeunes seniors par l'activité physique adaptée. Le thème de ce débat, c'est « Quelles innovations sport et santé pour les seniors dans les années à venir ?» C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Tout d'abord, Marie-Odile Makiné, qui est la cofondatrice d'Ability, qui propose une solution de rééducation fonctionnelle via la réalité virtuelle immersive. Sophie Topin est directrice générale de Tekizy qui développe et commercialise la tablette Hardware. Jean-Jacques Temprado est professeur des universités à Aix-Marseille et dirige la chaire Active Aging. Benjamin Misery, le président directeur général seigneurial pour les résidences-services seniors. Et enfin, le partenaire, Benjamin Braquet, cofondateur et président d'État indien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. bonjour. Pour commencer par le partenaire, Benjamin, pourquoi avoir choisi ce thème d'innovation de, euh, de, de, de, de, en sport et santé ouais, mais Déjà, pour revenir un peu en arrière, euh, on, a, on est à la troisième édition d'un concept euh, qu'on a lancé ensemble, hein, d'émissions de débat sur, sur le thème plus large du sport santé chez les seniors, puisque c'est notre, notre domaine d'intervention. On avait trouvé intéressant, à partir de milieu d'année 2022, de pouvoir réunir des personnes qui sont dans cette thématique, plus ou moins proche, hein, mais, et de pouvoir échanger sur, sur différents sujets qu'on qu voulait développer sur ce, sur ce format. Et donc, là, on est à la troisième édition. On n'avait pas encore abordé le sujet de l'innovation, qui est pourtant très présent de plus en plus, peut-être encore plus aussi avec la crise Covid qu'on a connue, qui a changé pas mal de, de comportements. Mais même avant ça, il y avait déjà beaucoup d'innovation. Et donc, voilà, il fallait qu'on fasse ce sujet-là, qu'on qu puisse le traiter. C'est un sujet intéressant, mais assez complexe, déjà définir ce qu'est l'innovation. Euh, et puis aussi euh, mettre ça par rapport à une réalité. Hein, euh, et donc, euh, voilà, c'était l'objet de, euh, de cette émission ce soir. Je vous propose un, un tour de table pour avoir des, des idées d'innovation ou d'activité dans, dans la santé et le sport. Peut-être Benjamin Misery sur les seigneuriales. Peut-être représenter brièvement les seigneuriales et puis présenter les différentes activités que vous proposez aux résidents oui, bon, on développe des résidences seniors depuis, euh, depuis 21 ans hein, maintenant. Et donc, euh, près de, un peu moins de 8000 seniors y vivent à travers tout le territoire. On, on est très axé justement sur le sport, parce on, est, on a la conviction que le maintien en rythme d'activité euh, est un, un élément majeur euh, dans la préservation de l'autonomie. Et donc, on essaie d'avoir une offre finalement assez riche qui va euh, bah, des sports... Et c'est vrai que depuis quelques mois, avec la période de deux ans et demi qu'on a passé, on a aussi repris pas mal de choses en présentiel et en physique, mais euh, de sport doux, comme le Pilate, le chikong euh, le, le yoga, euh, etc. Euh, de proposer dans le cadre, euh, soit d'animation, soit de découverte, bah, ce qui est offert euh, par les nouvelles technologies. Donc, euh, on a testé à la fois la réalité virtuelle pour faire des visites, euh, euh, mais aussi pour faire, euh, pour, pour faire du sport, mais on considère aussi que bah, les seniors sont finalement des gens euh, comme tous les autres et qu'on peut leur proposer des défis un peu fous. <coughs> on s'attache à voilà, on a fait euh, on a créé une équipe de foot, voilà, mais pas de walking foot de, de foot. Donc, euh, on a créé l'équipe de France des mamies foot. On, on, on est aussi très convaincu que le dépassement de soi, euh, que la volonté d'aller plus loin de ce qu'on imaginait aller permet aux gens de dépasser euh, même certaines pathologies. Il y a un objectif euh, activité euh, de, de réaliser une activité, et est-ce qu'il y a un objectif santé derrière Il y a un objectif prévention. Prévention. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur, euh, je ne suis pas sociologue. Euh, en revanche, on s'est convaincu d'une chose, c'est que pour justement euh, pouvoir euh, avoir une longévité de l'autonomie, il faut se maintenir dans un rythme. Voilà. Et pour se maintenir dans un rythme, le sport fait partie, parce que bah aller à son cours de chikong euh, une à deux fois par semaine, c'est se maintenir dans un rythme. Euh, faire de, euh, de la marche euh, pour euh, aller euh, ne serait-ce que faire ses courses, ça maintient dans un rythme, et on voit que de ce fait, eh ben les gens conservent une autonomie euh, plus longtemps. Marie-Odile, comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'idée de faire la rééducation fonctionnelle avec la réalité virtuelle Alors nous, le projet est né d'une rencontre et on a été d'abord sensibilisés à la neuro -réducation. Donc on a rencontré un jeune qui a fait un AVC infantile, Léandre, et il nous a expliqué vraiment son parcours rééducatif et du coup les différentes thérapies par lesquelles il était passé. Et euh, il y avait des thérapies qui marchaient vraiment très bien. Le problème euh, majeur, c'était la motivation et euh, le fait de vouloir continuer à faire sa rééducation, puisque souvent, c'est de la rééducation très euh, enfin, intensive et répétitive. Et donc, la motivation, elle va vraiment avoir un, un impact majeur dans, euh, dans, dans son parcours. Et donc, euh, nous, on ne souhaite pas faire de la, de la technologie gadget, bien au contraire. Et euh, en fait, on est parti des thérapies qui existent déjà, on les a euh, adaptées en réalité virtuelle, et surtout on les a habillées, on va dire, dans des environnements qui sont motivants sous forme de jeux. Et, euh, et donc là, on peut voir justement que les, que les patients, mais aussi les résidents, parce que la solution, elle a été déployée aussi dans un EHPAD, vont plus loin euh, en réalité virtuelle parce que euh, ils sont motivés, ils sont concentrés sur l'objectif de l'expérience. Et aussi, euh, on remarque chez les patients douloureux qu'ils qu n'ont pas peur d'effectuer les gestes euh, parce qu'ils ne sont pas dans un contexte de rééducation. Ils sont isolés en réalité virtuelle. Et justement, ça devient un environnement de confiance où on va aller plus loin. Euh, et, et donc là, ça, ça, donne, enfin, ça donne des bons résultats de, de les voir aller plus loin. Les professionnels de santé qui, du coup, les encouragent, leur expliquent que oui, ça a été fait en réalité virtuelle, mais du coup, vous pouvez le faire dans la vraie vie. Donc, ça, ça enlève un peu cette peur euh, du mouvement et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Les seniors, c'était une cible dès le début de votre projet ou, ou est-ce que c'est une cible d'ailleurs pour vous Alors, euh, au tout, tout début, euh, c'était pour cet adolescent euh, Léandre, donc on n'avait pas forcément, avait pas forcément euh, pensé directement aux seniors. Par contre, en fait, très rapidement, vu que nous, on était nés autour de l'AVC, euh, la population qui est plus touchée, ça va être une population plus âgée. Et, euh, et donc, on a voulu rendre notre solution vraiment accessible à un maximum de personnes. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que bah, les seniors ou les non seniors, on est tous des grands enfants. Et du coup, à partir du moment où il y a du jeu, il y a quelque chose de motivant, ça touche tout le monde. Il suffit, on va dire, de rendre la techno euh, accessible. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur des casques qui, euh, qui sont autonomes, donc euh, ils sont faciles à mettre. Et aussi, qui n'ont pas besoin d'utiliser les manettes. Ils ont une technologie de suivi des mains. Du coup, on va vraiment interagir de manière naturelle parce que les meilleures manettes, finalement, qu'on a, c'est nos mains. Et, euh, et qu'apprendre à utiliser des manettes, c'est déjà un frein. Et là, justement, euh, voilà. Du coup, on, on, sait, on est sur un plus gros public et les seniors euh, inclus. D'accord. Sophie euh, Ardoise, quel est le lien entre Ardoise et le sport On peut imaginer euh, quelqu'un devant son canapé, dans son canapé, devant avec la tablette Ardoise, euh, quel est le lien avec le sport Alors évidemment, avec Ardoise, on ne fait pas que du sport, mais on en fait, puisque euh, dans tous les contenus qu'on propose, euh, en fait, nous, notre objectif, c'est euh, de proposer de, de simplifier, d'améliorer le quotidien des, de nos clients qui sont euh, majoritairement euh, des seniors. Et donc, dans tout le contenu qu'on propose, on a euh, du sport, donc avec euh, été Indien, euh, et ça permet de euh, tous les seniors n'ont pas forcément accès à une salle de gym, euh, peuvent pas forcément aller faire de la gym régulièrement, euh, notamment les personnes qui vivent en campagne ou qui sont isolées, etc. Donc, ça permet effectivement avec Ardoise d'accéder à des cours de gym euh, au rythme où ils le souhaitent, quand ils le veulent, avec des professionnels. Euh, donc, euh, euh, et pas, euh, je choisis pas un cours au hasard euh, sur Internet. Donc là, ils sont vraiment dans un environnement de cours avec des professionnels. Mais comme le disait tout à l'heure Benjamin Misery, ce n'est pas, pas que le sport, c'est aussi le sport cérébral. Donc on a beaucoup de jeux on a du, du, des jeux cognitifs euh, tout ça participe au bien-être et au maintien euh, le plus longtemps à domicile en bonne santé euh, voilà donc c'est euh, nous on est euh, on est on a aussi de la culture on a euh, de la connaissance développement euh, des connaissances de la culture donc on est vraiment sur le développement à la fois physique et cérébral euh, des personnes des personnes âgées qui, euh, qui sont euh, qui sont équipés d'ardoises Alors, quand je parle de personnes âgées, nous on est plutôt sur des personnes encore autonomes hein, qui vivent à domicile, autour de 75 ans. Hein, donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens de cet âge-là qui se considèrent pas comme âgés, mais on est, euh, voilà, on est sur des cibles de seniors qui sont encore autonomes et qui vivent à domicile. Par rapport à d'autres services qui sont proposés sur Ardoise, le degré d'appétence des, des utilisateurs d'Ardoise par rapport à l'activité cognitive ou sportive. C'est-à-dire. Euh, enfin, ils, utilisent, ils utilisent beaucoup, pas beaucoup Ils sont enclin à utiliser. Euh... Le sport ou ardoise au sens large euh, Le sport, le sport, je parle de le Alors, sport. Alors, c'est très variable. Nous, ce qu'on constate en fait sur notre, sur notre tablette, c'est que euh, spontanément, tout ce qui est sur l'écran d'accueil est très consulté. Donc, toutes les actualités. Les... Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait régulièrement des articles sur. Euh, sur les contenus et notamment euh, Benjamin, enfin, euh, État indien, c'est un partenaire euh, important pour nous. Donc, on va régulièrement faire des actualités. Donc, ça, c'est État indien qui se met en relation avec notre community manager pour pousser des actualités. Euh, voilà, après, je n'ai pas, euh, pas les taux, malheureusement. On n'a pas 50%, on a moins de 50% de nos utilisateurs qui vont aller faire de la gym. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est quand même de proposer une palette large qui puisse satisfaire le plus grand nombre. Et évidemment, le sport, il bah, y en a qui vont le faire c'est très bien en salle de gym et puis il y en a d'autres qui n'ont pas accès et donc nous on leur met à disposition en tout cas c'est inclus dans l'abonnement qu'ils payent sur Ardoise, ils ne payent pas en plus on leur met à disposition toute la, tout, le, tout le potentiel toute la galerie que propose aujourd'hui État Indien et pour nous c'est important que ce soit inclus euh, dans l'abonnement qu'ils n'aient pas à, à payer en plus et on a trouvé un enfin voilà ça se passe très bien avec État Indien et on est, euh, on est très attaché, en tout cas, à ce partenariat, même si on sait que on n'a pas, euh, on sait que 100 même 50 de nos clients ne vont pas faire le sport, parce que de toute façon, déjà, dans la, euh, même la dans vie, les personnes, euh, me... euh, oui. voilà, dans la vraie vie, on va dire. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas dans la vraie vie, mais de toute façon, regardez autour de vous, il y a plein de gens qui ne font pas de sport. Mais en tout cas, on donne la possibilité à tous de faire du sport à domicile. Euh, avec des professionnels. Et ça, c'est super important pour nous. Jean-Jacques, côté un petit peu en amont, comprendre les nouvelles technologies par rapport au, au sport et au jeu, qu'est-ce que tu peux en dire, en fait, de l'appétence des seniors à cette technologie liée au sport, en fait Alors, ça, c'est bon, la question. Hein. Quel est le degré d'acceptabilité de ces technologies qui commencent à inonder un petit peu le marché de, de, de la silver economy, donc à quelles, à quelles conditions elles sont acceptables et acceptées, et, et à quelles conditions aussi elles peuvent être efficaces, éventuellement plus efficaces que les, les propositions conventionnelles qu'on qu peut trouver à droite à gauche. Mais si je reviens un peu en amont, je veux dire que, nous, en tant que spécialistes des sciences du mouvement humain, là, dans la chaire Active Aging, et, et en tant que chercheurs, on prend très au sérieux euh, l'affirmation selon laquelle l'activité physique, plutôt que le sport, on va dire, bon, basiquement l'activité physique, c'est la nouvelle médecine préventive du futur. Et euh, comme toute euh, médecine, euh, elle doit être euh, un peu personnalisée, et surtout, on doit se préoccuper de sa posologie. Donc, nous, euh, on essaye de, de comprendre, si vous voulez, aujourd'hui, le sport, l'activité physique, c'est un, un petit peu une boîte noire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on dit, on fait on ou fait, on fait faire l'activité physique, finalement, on ne se pose pas trop la question de savoir euh, à, à quel point c'est efficace et, et de quelle façon. Et on voit bien que si on raisonnait comme ça en médecine, on ne pourrait pas soigner les gens. Donc, on s'intéresse évidemment à la posologie, c'est-à-dire au volume, à l'intensité, à la fréquence, à la durée de, de ce qu'il faut faire. Et puis, euh, si on considère les, les technologies numériques euh, et euh, singulièrement les jeux vidéoactifs, ce qu'on appelle les exergames, qui existent déjà depuis longtemps, hein, avec la Wii Fit euh, ou autre, euh, si on considère ces, ces solutions-là comme, comme potentiellement des thérapies innovantes, eh bien, euh, nous, on essaie de comprendre à, à quelles conditions euh, elles sont efficaces et euh, est-ce qu'elles sont plus efficaces que euh, des entraînements plus conventionnels euh, comme le, le Tai Chi, par exemple, ou la, ou la marche nordique. Et donc, on essaye, à partir de, de modèles théoriques euh, issus des neurosciences, mais également pluridisciplinaires, de comprendre pourquoi, à certains moments, certaines activités, comme le Tai Chi ou la marche nordique, par exemple, peuvent être aussi ou plus ou moins efficaces que euh, des entraînements délivrés avec des technologies, des jeux vidéo actifs. Plus ou moins efficace, si j'ai bien compris ce que Marie Odile disait, il y a aussi peut-être. Est-ce que c'est aussi lié à la motivation? Est-ce que les nouvelles technologies permettent une meilleure motivation? De ton Alors, point de vue. Alors, c'est lié à la motivation. Effectivement, euh, le, un des arguments euh, premiers pour utiliser ces technologies numériques, c'est que la gamification, hein, c'est-à-dire le fait, c'est ce que disait Mario Dill, le, le fait de, de, de proposer des, des activités sous forme de jeu, ça change évidemment euh, l'engagement euh, des, des personnes et euh, c'est évidemment euh, très bon pour en faire plus ou euh, en faire différemment ou parfois en faire mieux. La question, évidemment, c'est de savoir si euh, cet engagement, il peut être pérenne. Je cite par exemple ici l'exemple de, de Pokémon Go. Hein, euh, Pokémon Go, lorsque euh, Niantix met euh, le, le jeu sur le marché, eh bien, il y a tous les gens qui, qui, qui, qui, qui courent après, après Pokémon, euh, qui marchent beaucoup plus que normalement. Mais euh, quand on regarde toutes les études qui ont été faites là-dessus, on se rend compte que cet engagement n'est pas pérenne et que très rapidement, au bout de quelques semaines, semaine, mais finalement, ils reviennent, euh, ils reviennent les, les, donc les gens reviennent à l'état initial. Donc, c'est vrai que euh, euh, de ce point de vue, il y a un peu, si vous voulez, euh, je ne veux pas être trop long, mais il y a un peu une sorte de, euh, de croyance, vous voyez, comme quoi la technologie, c'est un peu magique et que euh, parce qu'on va, on va proposer de la gamification, ça va systématiquement engager les gens. Nous, on essaye de comprendre euh, pourquoi et, et qu'est-ce qui peut faire que ces choses-là pour être pérenne, en fait, parce que c'est ça qui est important. Benjamin Miziri, la question qui m'intéresse par rapport à toi, qui, enfin, qui, qui choisit, en fait, avec enfin, ton équipe qui choisit, quel type de, de solution, liée au sport va être, être proposée aux résidents. Comment est-ce que tu fais pour choisir et quels sont les, les critères importants de choix pour proposer une, un, un service au, au seniorial signor, alors, déjà, on ne choisit pas, on propose. Ce qui est quand même quelque euh, voilà. euh, voilà. euh, chose hein. de, de très largement différent. Ouais. Donc, euh, déjà, on propose. en fait, ouais. quand ça. tu dis on propose, le on, c'est Seigneurial qui propose. C'est Seigneurial qui propose aux résidents une palette d'activités, euh, d'animations, d'ateliers, de projets. Euh, j'ai à mes équipes d'appeler ça autrement, mais ils appellent ça encore des commissions. Mais bon, on est, je pense qu'on va réussir à se renouveler. Et on, on essaie à la fois d'avoir une proposition d'offre large, parce que du coup, on a quand même des gens qui ont de 60 à 100 ans. La très grande majorité ont entre 75 et 85, mais il y a, il y a la nécessité d'avoir une, une proposition très, très, très large. Et nous… La Seule chose qu'on s'est promis, c'est d'avoir le trou commun, c'est d'être ludique dans l'approche. C'est que voilà, on n'est pas là pour juger de Jean-Jacques le fait très bien d'ailleurs avec ses, ses études et ses recherches de qu'est-ce qui marche et qui parfois c'est qu'est-ce qui va plaire ou pas plaire, où est-ce que les gens vont prendre du plaisir ou pas prendre de plaisir. C'est notre mantra à nous parce que on sait que c'est d'une part ce qui va inscrire les, les projets dans la pérennité, parce que ça, c'est important aussi, de, une fois qu'on a démarré une dynamique de la perdurer Les gens qui viennent vivre chez nous aussi cherchent la vie en collectivité, donc on est très aussi autour des valeurs de l'esprit d'équipe. Du coup, on crée de l'esprit de groupe euh, et, euh, et du lien euh, qui se crée entre les personnes à travers les activités qui sont, euh, qui sont proposées. Et même quand on a une proposition d'activité euh, numérique, virtuelle, etc., c'est On s'assure voilà, de, la, de la désirabilité et de, le, de leur faire faire ensemble, malgré tout, pour ne pas perdre euh, cette idée euh, qui est majeure chez nous de, de faire faire les choses en groupe. Quand on leur propose, en fait, au final, euh, les, les résidents demandent quoi le plus <coughs> Ce qui est le plus publicité, on va dire, c'est ben, voilà, le tai chi, le chi la marche nordique, enfin, ce qu'on va retrouver assez traditionnellement euh, dans ce que les gens ont l'habitude de, de faire. Mais on a aussi maintenant euh, des gens qui acceptent d'aller plus loin. Donc, par exemple, là pendant le Tour de France, on fait on fait pédaler euh, des concours de kilomètres pendant les étapes du Tour de France avec des pédaliers qui sont installés dans les dans les salons des euh, des parties communes des des, des résidences. Euh, voilà, on a créé une équipe de de foot féminine. On a euh aussi euh fait à travers la Silver Alliance des projets avec le handball et la Fédération Française de, de, de Handball. Enfin, voilà, on s'interdit rien, en fait. À partir du moment où ça donne du plaisir aux gens, où ils prennent un peu du plaisir et où on retrouve les, que nous, on considère comme étant les valeurs essentielles du sport, ben voilà, l'esprit d'équipe, euh, euh, le, le dépassement de soi aussi, parce que, on invite aussi les gens parfois à aller contre ce qu'ils imaginent être leurs limites ou, leur ta... ou leur plafond de verre. Et souvent, on se rend compte, ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils peuvent aller aussi plus loin que ce qu'ils imaginaient. Même idée que, que marie dit tout à l'heure. Euh, Benjamin Braquier, comment est-ce que tu euh, euh, innoves en fait Comment est-ce que tu crées Parce qu'en fait, une fois qu'on a créé un programme en ligne, on pourrait se dire qu'il n'y a, il y a, il y a plus, rien, plus rien à innover. Bon, je te provoque un peu. Et est que tu, comment est-ce que tu gères la motivation de, de la notion de Jean-Jacques et puis le plaisir de Majana bah, Moi, ce que je perçois dans, dans ce qui a déjà été dit, c'est j'ai l'impression euh, qu'il y, y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation, euh, je, je vais résumer, hein, mais l'innovation tech, euh, c'est-à-dire quels sont les outils technologiques, digitaux, euh, qui, vont, euh, qui vont apporter un plus hein, sur une pratique d'activité physique, en l'occurrence on, pourrait, on pourra détailler, hein, mais il y a cette partie-là qui est souvent celle à laquelle on pense le plus. Et il y a aussi celle qui, qui, euh, qui évoque aussi Benjamin, hein, est, euh, et nous on le fait beaucoup, c'est sur les contenus, euh, l'innovation sur les contenus, euh, qui ne demande pas nécessairement de techno d'ailleurs. Et, et ça, euh, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est-à-dire, euh, bah, nous on fait, allez, on fait de la gym douce, mais qu'est-ce qu'on va intégrer dans des séances de gym douce qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont. Euh, donner envie aux personnes de s'y intéresser, de venir, de rester, qui vont donner envie à nos clients aussi de se dire « on va faire quelque chose d'un peu différent ». Donc ça prend des formes qui ne sont pas toujours révolutionnaires, hein, mais on a un programme nous qui s'appelle « Salut les copains » où on fait, on fait un quiz sur les années 50 et 60 pendant des marches. Donc C'est comme un jeu télévisé presque pendant les marches avec des questions sur ces années-là. Euh, et ça, nous, on voit que ça, ça marche aussi très bien. Et, et dans le plaisir et dans le donner envie, ça, ça compte beaucoup. Le côté techno, lui, euh, peut faire peur au départ, mais effectivement, et donc cette première barrière, elle n'est pas facile. Il faut souvent euh, présenter, expliquer, montrer. Euh, et ensuite, une fois qu'ils sont dedans, ça peut marcher. Mais il y a cette première barrière au départ euh, qu'il qu faut, qu faut franchir. Mais voilà, Moi, je distinguerais ces deux pans de l'innovation qu'il ne faut pas mélanger euh, la techno, le digital, peut-être même ça, on peut séparer les deux euh, et, euh, et les contenus Sophie euh, pour rebondir sur euh, ce que disait Jean-Jacques, euh, la motivation et l'endurance en fait, endurer, enfin endurer euh, dans le sens positif, <rire> comment est-ce que ça se passe sur, euh, sur Ardoise euh, comment est-ce que vous faites, parce on est tout seul sur Ardoise, on fait un programme euh, est-ce que les gens continuent en fait à, à l'utiliser ce programme il faut le micro brancher le micro. Excusez-moi. Voilà. Oui, le, le programme de gym, c'est ça. Par exemple, oui, par exemple. Oui. oui, alors en fait, nous, on a des statistiques d'usage, mais qui ne sont pas nominatives. Donc, on ne peut pas savoir si une personne euh, va tous les jours euh, euh, faire de la gym. On, nous, c'est anonymiser les données. Donc, on a un, un nombre de personnes qui va aller, euh, euh, qui va se connecter euh, sur euh, sur l'appli indien et euh, mais après, on ne sait pas dire, nous, si c'est euh, la même personne qui va régulièrement tous les jours. Donc, euh, euh, en revanche, je pense que côté état indien, eux, ils récupèrent, euh, ils récupèrent euh, ces données. Mais malheureusement, euh, nous, toutes les données RGPD oblige sont anonymisées. <rire> Voilà, mais par contre, ce qu'on qu constate, nous, c'est quand même qu'on a une, euh, une, un taux d'utilisation assez, assez stable dans le temps, quel que soit d'ailleurs le, le, le contenu qu'on propose. On n'a pas des grandes variations euh, d'un mois sur l'autre en, euh, en fonction des contenus. Et euh, ce que euh, tous les sujets, euh, que ce soit euh, dans nos, nos, notre fil d'actualité, ou euh, tout ce qui tourne, euh, tout ce qui touche à la santé et au bien-être, est quand même très plébiscité par euh, par les utilisateurs euh, de la tablette. On sent que c'est un, un sujet qui les qui leur importe et qui les intéresse, Donc, que ce soit les articles, puisqu'on a beaucoup de, de partenariats aussi avec euh, le monde de la presse pour avoir euh, des articles, euh, ou tous les, tous les jeux cognitifs ou effectivement être indien, on sent que ce qui concerne la santé et le bien-être, c'est un sujet important. Euh, Marie-Audi, la notion de, de, toujours de, de durée qui m'intéresse tout de suite, là, euh, la, rééducation, la rééducation fonctionnelle, en fait, euh, comment ça se passe comment se, comment se passe une séance, des séances Comment c'est dans le temps Est-ce que les gens sont toujours motivés etc. Euh, bah, Alors, ça, ça dépend, comment ça se passe en structure Par exemple, les, les personnes sont là pour un temps limité et donc, euh, il va y avoir un programme qui va être fait, enfin, euh, discuté entre les thérapeutes et après ability peut venir en tant qu'outil complémentaire, parce que nous, on n'est pas là pour enfin, remplacer la rééducation, on est là pour juste proposer un outil complémentaire, quelque chose qui diversifie les séances et qui aide justement à remotiver les patients. Voilà, c'est là, là que je voulais en venir. Est-ce que ça permet de remotiver C'est ça c'est là, là que je voulais en venir. Bah alors Du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que les, les personnes sont vraiment complètement immergées dans l'expérience et vont aller plus loin et ne voit pas forcément le temps passer, c'est quelque chose qui arrive souvent avec la VR. Après, la bonne question euh, que Jean-Jacques a pu évoquer, c'est euh, l'aspect pérenne justement euh, de, de cette motivation. Nous, on est plus dans des cas actuellement où euh, la, la solution elle est utilisée euh, ponctuellement. Du coup, il y a toujours ce, ce côté un petit peu motivant. En plus, on a un panel de pas mal de différentes expériences, donc on n'est pas forcément dans le répétitif. Toutes les, les expériences elles sont paramétrables donc, on peut les faire évoluer de plus en plus difficiles. Ça, c'est des choses qui vont aller dans, dans le sens pour essayer de rendre cette motivation plus pérenne et, euh, et l'utilisation euh, dans ce sens-là. Il va y avoir aussi le, le travail sur les niveaux et la gamification à ce niveau-là, qui est du coup, enfin, encore une fois, l'innovation, c'est pas, euh, enfin, chez nous, c'est pas forcément que d'utiliser la verre, c'est dans la manière dont on le fait et dont on le rend accessible aux personnes et qu'on qu puisse voir sa progression, ça, c'est quelque chose de super motivant aussi. En fait, ce n'est pas juste la VR, ce n'est pas juste les expériences, c'est un ensemble qui, à mon avis, peut rendre euh, voilà, cette motivation pérenne. Benjamin Braquet, quand on a fait l'étude, il y avait ressorti quelque chose dans tes utilisateurs. je ne sais pas si tu veux en parler, que le côté euh, pérenne était aussi dû au fait que la, les personnes euh, euh, entraient en sympathie avec le coach, même s'ils le voyaient à distance. Mmh. Oui, alors ça, ça c'est vrai que euh, on, constate, on a constaté, nous, euh, que euh, la pratique à distance, hein, ce qu'on a, qu a appelé le, le distanciel euh, pendant ces quelques années, euh, euh, finalement, n'a pas changé euh, l'impact de l'encadrant, l'importance de l'encadrant. Euh, ça, c'est assez juste. Nous, aujourd'hui, on a encore 20 à 25 de notre activité qui se fait euh, à distance, hein, donc par, par visioconférence ou par webinaire. Euh, et euh, malgré cela, malgré la, la distance, euh, finalement, euh, la, la, la sympathie, euh, le contact, même via le digital qui pourrait être, euh, euh, qui pourrait être euh, finalement plus distant, se euh, euh, fait reste important et euh, l'attachement à l'encadrant, effectivement, euh, est très important. Donc, euh, euh, nous, c'est un élément important pour nous, c'est quand on innove, il faut que l'encadrant euh, soit… Euh, qu'on puisse pas perdre ce lien complètement entre le pratiquant et l'encadrant, parce qu'on sait que ce lien-là fait partie de, de l'engagement dans le temps. Nous, on est sur des programmes qui font trois à six mois en moyenne. Donc, il faut que les personnes euh, s'engagent, restent. Euh, et donc ça, il euh, y a la qualité des contenus, l'innovation dans les contenus que j'évoquais, mais effectivement, la relation avec l'encadrant aussi euh, qui reste importante, même sur, euh, même sur du distanciel. Benjamin Mézéry, toi, tu parlais d'une autre notion, c'est que tu choisissais, enfin, vous choisissiez, vous proposiez des, des activités qui étaient aussi perçues pour toutes les générations. Ce n'était pas que des activités pour seniors. Bah, oui, parce que enfin, les gens ont aussi fait du sport dans leurs plus jeunes années euh, et ont parfois envie de retrouver, même si ce n'est pas à la même vitesse, même si euh, euh, ce n'est pas. Euh, dans les mêmes conditions, mais les, euh, les sports qu'ils euh, qui faisaient. Euh, bien évidemment, ça dépend de, de, la, de, de la condition physique, mais encore une fois, ce qui, ce qui compte, c'est euh, que les gens se fassent plaisir et qu'ils soient fiers de ce qu'ils fassent, parce que souvent aussi, quand on a ces propositions-là, les gens, encore une fois, imaginent qu'ils n'y arriveraient pas. Ils ont la fierté de se rendre compte que, bah si, il euh, y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Et qui a finalement beaucoup de préjugés qui peuvent bloquer, que ce soit pour du sport réel physique ou pour les les, les propositions les propositions numériques. Pour compléter ça, moi je, je veux bien juste dire un mot, c'est que il faut partir du principe que en activité physique adaptée, hein, qui est qui est, on va dire le, le nom de notre métier, euh, tout est adaptable. Et, et ça c'est aussi une question d'innovation de contenu que j'évoquais tout à l'heure. On peut faire du karaté, de la boxe, du basket, de l'escrime. On peut faire toutes ces disciplines-là, on va dire classiques, en les adaptant pour les publics seniors. Et ça aussi, c'est de l'innovation. C'est comment on va prendre ces disciplines-là et comment on va pouvoir les, les adapter à, à notre public en, en, en, justement, en, gardant, en gardant cette, cette notion de, de sport pour tous, hein, parce que ça leur fait plaisir, effectivement, de qu'on qu qu arrête aussi de leur parler de gym douce parfois, euh, et qu'ils soient sur des disciplines qu'ils qu connaissent, euh, mais qu'on doit adapter euh, pour coller aux, aux capacités physiques des, des personnes. Donc ça aussi, c'est l'innovation. jean Jacques, il y a une question qui me taraude, c'est est-ce euh, que tu peux donner les, des, des, des exemples d'innovations qui t'ont le plus plu dans le sport, dans ce que tu as testé, que tu as regardé, ou qui t'ont le plus plu et que tu juges les plus prometteuses Oh, ça c'est une question, euh, c'est une question non préparée. Si, si, si tu permets, je vais, je, je voudrais juste dire un mot pour faire le lien oui. entre, entre tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est pas, pas ma question, que, parce que j'y tiens. Oui, oui, je vais, j'y réfléchis en même temps que je euh, que je, je dis quelques mots sur, euh, sur sur ce qui a été dit. En fait, le, le succès du, du de de, de l'activité physique ou du, du sport, si on veut, en fait, réside dans le dans la conjonction du, du, du triptyque là, qui, qui vient d'être développé, c'est-à-dire à la fois ce qu'a dit, euh, euh, ce ce qu dit Benjamin Misery, c'est-à-dire qu'il y a les travaux aujourd'hui en, en sciences humaines qui montrent bien que, bon, puisque il y a la majorité des seigneurs sont, sont sédentaires, en fait, ce n'est pas en leur disant que c'est bon pour la santé qu'on va les faire bouger. Et donc, ce qui les fait bouger, c'est le plaisir c'est de prendre plaisir à ce qu'ils vont faire. Ça, c'est très clair. Le truc, c'est que si on s'arrête là, on n'est pas sûr que c'est efficace. Et donc, ce qu'a dit Benjamin sur la nature des contenus, qu'ils soient accompagnés ou non, supportés ou non, comme l'a dit Mario Odile et Sophie, par des technologies, technologies numériques, ça, c'est un point important. Et donc, il faut qu'il y ait le plaisir et les contenus dont on sait qu'ils vont être efficaces, avec ou sans les technologies, peu importe. Et puis, la troisième dimension, c'est la dimension des interactions sociales. Et là, l'encadrant, il, il est un peu comme le médecin, c'est le sachant dans cette affaire. C'est-à-dire, c'est lui qui, qui détient les connaissances sur le corps, sur le bien-être, sur la manière dont les gens vont pouvoir progresser, etc. Et je rajouterai une autre dimension, c'est la dimension de la pratique individuelle ou en groupe, dont on sait que euh, elle va aussi entrer dans le dans, dans l'efficacité globale donc en fait c'est quand on tient l'interaction entre ces, ces différents éléments que on est euh, dans le le programme qui plaît euh, qui est efficace et euh, en, en, en même temps qui, qui est fluide et et, et et pour lequel on prend on, on prend plaisir et on est et, et on est motivé pour, pour pour pour pour pour continuer un certain temps voilà donc ça c'est juste la, la manière, enfin tout ce qui a été dit pour moi est enfin complètement cohérent avec ce qu'on sait. La difficulté c'est juste de tenir euh, euh, tous les bouts et, et c'est surtout faut surtout pas euh, opposer le plaisir et l'efficacité, voyez ou euh, le groupe et puis euh, euh, bon voilà. Alors maintenant <rire> pour répondre à cette à cette question, moi je je je crois que ce qui ce qui, ce qui me frappe le plus, euh, c'est euh, finalement que euh, si on associe euh, du mouvement et euh, du, de, de la cognition, notre, notamment à travers ces environnements euh, virtuels ou numériques, eh bien, euh, non seulement on fait gagner du temps aux gens qui, qui pratiquent, mais en plus, euh, ils se font plaisir et c'est plus efficace. Donc, bon, euh, la Wi-Fi… Donc en, fait, donc en fait, ça fait, fait, fait euh, moufler chez mot croisé, en plus de suivre… Euh, un, un programme Alors pas les mots croisés, hein, expliquer pourquoi, mais bon, des, des choses qui, qui sollicitent ouais, ouais. les fonctions exécutives, bon, pas l'intelligence cristallisée comme, comme les mots croisés ou autres. Ouais. Mais euh, bon, voilà, à partir du moment où euh, on bouge et euh, notamment euh, où on a un niveau d'intensité cardiovasculaire qui est suffisant pour euh, envoyer vers le cerveau euh, les, les, ce qu'on appelle les facteurs neurotrophiques qui vont prédisposer le cerveau à la plasticité et qu'on rajoute là-dessus des sollicitations cognitives bien, euh, bien choisies et bien, bien faites, euh, on va faire gagner énormément de temps euh, aux, euh, aux gens qui, qui, donc, qui veulent bien s'adonner à ce genre de choses, avec en plus, comme l'a dit euh, Marie-Odile, euh, un aspect motivationnel, plaisir, quand c'est du jeu. Euh, voilà. alors la limite aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont conçues spécifiquement pour les seniors. Si vous faites de la, de la Xbox Kinect ou de la Wi-Fi, etc., ça n'a pas été fait euh, spécifiquement pour les seniors. Et donc, je pense que les enjeux pour demain, c'est de faire des, des, des, des choses comme ça, qui soient, qu soient, qu soient senior-friendly, et où les gens viennent, et, et ils se trouvent dans des environnements avec lesquels ils sont familiers, donc pas attraper des, des dragons ou des, ou, des, ou des bestioles qui volent, mais plutôt peut-être <rire> aller chercher les champignons dans les sous-bois, etc. C'est le même type d'exercice cognitif, mais dans un environnement complètement différent. J'ai eu marché dans les rues pour des dragons qui volent mais oui voilà <rire> la première vague voilà euh, sophie si on se projette dans 5 à 7 ans 7 ans 8 ans pour arriver à 2030 ardoise proposera quoi comme innovation on peut alors là vous imaginez quoi, quoi comme innovation euh, c'est une bonne question où est tendance les directions alors, nous, on, on regarde effectivement pour, euh, pour proposer plus de choses autour de la, de la santé euh, pour aider les, les seniors à bien, vie bien vieillir chez eux. Euh, après, euh, l'innovation, je pense, poussée à outrance, a quand même une limite euh, chez les seniors hein, parce que euh, ce n'est pas forcément simple d'utiliser des outils euh, super connectés, et, euh, euh, voilà, donc euh, là, je, je ce, que, ce que nous, on voit quand même, c'est cette tendance, effectivement, d'aller de, de, de, vers la santé. Euh, moi, je ne suis pas une, assez calée en innovation pour voir comment les choses évolueront. Euh, maintenant, je reste persuadée que l'innovation, c'est bien. Ce que propose l'État indien, moi, je trouve ça génial parce qu'effectivement, il y a plein de seniors qui ne peuvent pas se déplacer. Et comme ça, il y a les cours de gym qui viennent chez eux mais euh, ça ne remplacera jamais quand même euh, pour ceux qui peuvent d'aller dans une salle de sport, avoir un prof en direct, euh, avoir euh, des contacts. Donc, il euh, euh, faut que ça reste effectivement au service de ceux qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Euh, mais euh, je reste, moi, peut-être vieille école, mais le, le contact... Euh, le contact reste, euh, reste primordial, à mon sens, et de toute façon, on le voit bien, hein, les cours de gym proposés par Été Indien restent quand même faits par des professeurs euh, qui, ont, euh, qui sont diplômés et euh, dont c'est le métier. Euh, voilà, donc, euh, je ne je, je, je sais pas trop répondre euh, à, à cas, cette vous, question, moi, en fait. C'est santé déjà. On vous noter une tendance de santé. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, on, on reste, nous, sur une tablette loisir-divertissement, euh, mais euh, c'est vrai que la santé, on sent prend quand même une place de plus, un, plus importante. Euh, santé, euh, euh, maintien en forme. Hein. Pour moi, euh, la gym, en tout cas pour les seniors, euh, ça fait partie de la santé. Enfin, de toute façon, Bien même sûr, quand on est solaire. plus jeune, hein, on, on fait de la gym de toute façon pour se maintenir aussi en bonne santé. Hein, parce que euh, moi, la première, je vais courir. Euh, Ce n'est pas forcément... Euh, euh, je préférerais rester euh, devant ma télé ou bouquiner que d'aller courir, mais on sait que c'est très bon pour la santé. Donc, euh, le sport, pour moi, reste de toute façon rattaché à la santé. Hein. Et, puis, et puis, je note un, un coach humain et pas un coach euh, chat GPT, parce qu'on peut imaginer plus tard. Hein, ah oui, voilà, ouais. bah alors. Il est euh, enfin, moi, je pense sur à la, la de... cible senior, en tout cas, je pense que ça reste important d'avoir quand même une interaction avec une, une personne, même si elle est en visio, ça reste une vraie personne. Quoi. Je, je pense qu'à arriver à un certain âge, de toute façon, on veut, enfin même dans 10 ans, ça va pas, ce n'est pas la révolution. Enfin, hein, euh, moi, j'y crois pas. Hein. marie odile même question, même question de piège, <rire> dans 5 à 7 ans. Euh, vous, oui. vous faites quoi Il y a une tendance, une orientation euh... Mais alors déjà, moi, juste pour revenir par rapport à, à l'adoption euh, des technos par le public senior, alors euh, moi, j'avais j'avais des craintes un petit peu, euh, à comment notre solution allait être perçue, par exemple, puisque c'est quand même, enfin euh, la, la réalité virtuelle, c'est comme un casque, c'est un environnement qu'on connaît pas. Euh, moi, je savais pas vraiment comment ça allait se passer. Bon, J'ai testé avec mes grands-parents avant, donc c'est toujours mes testeurs. Mais après, on a pu tester sur un public qui est moins euh, euh, connecté que, que ma famille, par exemple. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de... Enfin, la réalité virtuelle, si, typiquement, c'est une nouvelle techno. Si on ne la présente pas comme quelque chose d'angoissant, peut-être que vous allez vous sentir mal ou quoi, parce qu'en plus, c'est vraiment de moins en moins ressenti les malaises, parce que la techno a vraiment avancé, qu'elle est beaucoup plus agréable, beaucoup plus accessible... Bah, euh, enfin, elle est vachement bien acceptée, beaucoup plus que moi, ce que j'avais peur. Et, euh, et je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer les seniors, parce que vraiment, souvent, ils prennent vachement bien en main la techno à partir du moment où on ne leur présente pas comme quelque chose de compliqué à prendre en main. Enfin, ça, c'est… Euh, une manière, une manière de présenter, c'est ça. Là, une manière de présenter la ouais. C'est ça, mais en fait, si on leur dit juste, ben bah, voilà, euh, on le met et puis euh, c'est parti, bah ok, c'est parti. Et en fait, ça, c'est... Et typiquement, là, vous parliez de des de dragons qui pouvaient arriver. Nous, un des, une des expériences qui marche vachement bien euh, avec le public senior, c'est l'expérience la plus féerique qu'on ait, qui change complètement. On est dans, un, dans une petite forêt enchantée, il y a des lucioles qui arrivent vers nous, il faut aller les toucher. Et donc, ben bah, moi, ouais, du coup, c'est l'expérience la, la plus fantastique. Et pourtant, c'est celle qui, euh, qui repose et qui détend. Et pourquoi pas, bah, c'est des lucioles, il n'y a pas de problème. Et en fait, je pense à partir du moment où on ne présente pas ça comme quelque chose de bizarre ou d'effrayant, de, bah, c'est super bien accepté. Et bah, du coup, depuis maintenant, je, je me dis que c'est sûrement aussi dans la manière dont on amène la techno. Et, euh, mais nous, d'un point de vue techno, celle qu'on surveille et qu'on qu aime bien et qu'on pense qu'il va avoir un impact positif, ça va être euh, la, la réalité mixte. Donc, en gros, c'est typiquement Pokémon Go. Globalement, c'est un petit peu comme Pokémon Go, mais en, en mieux, on va dire. Et, euh, et là, ça va nous, nous ce qu'on espère, c'est que ça puisse permettre euh, justement aux personnes qui ont, par exemple, peur d'utiliser la réalité virtuelle parce qu'on est isolé. Euh, parce que c'est, enfin, voilà, on peut, on peut avoir cette peur au cas où, au début, euh, de la réalité virtuelle. Là, on va pouvoir justement euh, couper toutes ces barrières et on espère que, euh, que les personnes, qui, les constructeurs, euh, fassent euh, des, des casques ultra euh, accessibles. Parce que, ouais, ça, c'est un des gros, gros points, en fait, euh, c'est dans l'accessibilité du développement des technos. Et euh, typiquement, aujourd'hui, mettre un casque, c'est quand même un geste qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de faire et qui peut être un point. Ça, pour le coup, euh, je suis d'accord. Même si on voit que de plus en plus, ils sont faciles à mettre. Et typiquement, maintenant, pour régler son casque, c'est comme un. Oui, parce que les, premiers étaient... Vélo, quoi. les premiers étaient difficiles. Hein On ah oui, oui, non, mais bien sûr. Mais, mais il fallait passer par là pour que la techno avance. Et du sûr. coup, là, enfin, et typiquement pour la réalité mixte, ce sera une techno qui aura appris des erreurs de la réalité virtuelle. Donc, c'est. Euh, pour moi, moi, je pars sur ces technos-là parce que c'est mes techno de cœur et que je pense qu'elles ont, un, elles ont un, positif, euh, enfin, un, un potentiel à avoir un impact positif. Et, euh, et puis, ouais, bah du coup, l'arrêtémique la, ça va, être, on va pouvoir augmenter l'environnement dans lequel on est et le rendre peut-être plus dynamique. Sur le... Mais typiquement, dans le sport, faire apparaître des ballons, euh, aller attraper des choses, aller marcher sur des cibles, ça peut gamifier vraiment bah, son propre salon. Gamifier, plaisir. Euh, Benjamin, au Seigneurial, dans 5 ans, tu te verrais tu, tu, tu proposer quoi aux résidents dans le sport et la santé Alors, je proposer quoi je, je... Pas de monde de cristal, par contre, je sais ce que un peu militant au seigneurial, tu le sais, Frédéric. Donc, ouais. moi, je pense que dans cinq ans, il faudrait que le ministère de la jeunesse et des sports soit rebaptisé entre euh, par en étant le ministère intergénérationnel et des sports. D'accord. Voilà. Il existe les jeux olympiques de la jeunesse, pourquoi il n'existerait pas les jeux olympiques de la vieillesse? Euh, on a vu dernièrement, et d'ailleurs, ça fait un buzz sur l'émission quotidien. Ah que l'eSport accueillait la finale de concours de e-sport sur le bowling lors de leurs grands événements, et que ça, du coup, ça, ça provoquait une émulation et, et ça rendait tout ça accessible au, au grand public. Enfin, voilà, je pense qu'il faut avoir les deux approches, celle de Jean-Jacques, où effectivement, il faut allier les quatre leviers majeurs, le plaisir, l'efficacité… Euh, la, le contenu et, euh, et le fait d'être seul ou, ou, ou en groupe. Et il faut avoir aussi, euh, se lever les freins, se dire qu'un peu tout est possible et qu'il faut proposer aux gens et, et, et de se dire qu'on bah, voilà, peut aller beaucoup plus loin en arrêtant aussi peut-être de trop stigmatiser, de trop lier ça à la rééducation, à la santé. Enfin voilà. De, aussi dans la manière dont on le présente aux gens que ce soit commercialement ou pas avoir peut-être une approche plus, euh, plus légère et donc euh, qui apparaît aussi euh, plus simple à appréhender Benjamin, le partenaire de l'émission, tu fais la conclusion ouais alors euh... tu sais qu'avec tu sais qu moi c'est les partenaires qui bossent tu <rire> n'as euh, voilà. pas demandé Frédéric comment j'imaginais les choses dans 5 oui. oui. ans oui. Mais alors, Je vais le dire de façon provocatrice, je pense que on, on, dans dix ans, on aura des, des, euh, des pilules qui remplaceront euh, une partie des effets d'activité de physique. Oh purée, donc on pourra regarder Netflix, euh, faire le futur Netflix, en même <rire> temps. Euh... Bah, nous, on va être au chômage, nous, alors. Euh... <rire> ne le dites pas en riant. Ah mince, alors. Bon, on bon, se bon, reparlera pour... après, alors, Jean-Jacques. Pour je... l'instant, 2022. On on un virage, alors. La conclusion de 2023, c'est quoi <rire> Ah là, il m'a cassé le moral, là, Georges. <rire> <rire> euh, alors, moi, je, bon, par rapport aux années à venir, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple. Euh, nous, sur l'activité physique, il y, a plein de, il y a plein de pistes. Il y a la piste du, je dirais, le coaching à distance qui, qui, qui, qui, est, qui est né un peu ces dernières années et qui, euh, qui il reste quelque chose aujourd'hui, même si on est revenu au présentiel. Mais Comment on peut accompagner des personnes à distance euh, parce qu'elles sont, euh, sont loin de l'offre de, de, de services, euh, parce qu'elles sont obligées de rester chez elles. Enfin voilà, Il peut y avoir des cas de figure comme ça. ça J'appellerais ça le coaching à distance, qui est un vrai sujet. Le sujet de tous les objets connectés aussi. Euh. Alors ça, je parlerai vraiment des jeunes seniors et des futurs jeunes seniors. Hein. On, on, on, il faut aussi catégoriser dans les seniors les, les populations. Hein. Les innovations ne seront pas les mêmes et pas au même rythme. Euh, nous aussi, il y a des sujets un peu plus lointains sur... Euh, euh, les miroirs à domicile qui permettront de diffuser de l'activité physique sur des hologrammes pour faire de l'activité physique avec un coach en hologramme, enfin, il y a des sujets comme ça qu'on commence à voir apparaître mais euh, qui, qui vont certainement prendre du temps et, et moi, je, ma vision moi, de l'innovation, c'est que enfin, nous, en tout cas, chez l'État Indien, on ne se projette pas très loin parce qu'on veut fonctionner étape par étape. L'innovation, c'est aussi ça, on teste... On, on, on... Alors, il faut prendre une direction, évidemment, et cette direction, pour la prendre, il faut, il faut regarder un peu au-dessus de la mêlée, mais euh, nous, on a testé beaucoup de choses, on a arrêté beaucoup de choses, on s'est planté plein de fois, euh, et moi, je ne saurais pas dire ce que sera l'activité physique dans 5 ou 10 ans. Par contre, on, on teste tout euh, le plus possible, euh, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, et c'est comme ça qu'on avance un peu par, euh, par itération, euh, et à mon avis, l'innovation, c'est ça, et surtout ça. Hein, le, les idées de génie euh, de l'avenir, ça existe, mais euh, bon, ça marche pas à tous les coups non plus. Euh, donc voilà, nous, on, on regarde tout ça, mais on avance euh, aussi petit à petit sur de l'innovation qui euh, qui fonctionne par succès auprès de nos, nos publics euh, parce qu'ils adhèrent, ils utilisent, et euh, parce que euh, nous, on obtient des bons résultats sur l'activité physique aussi. Super, merci à toutes, merci à tous. Merci d'avoir participé. C'est la fin de cette émission. J'allais dire, on rend l'antenne pour la vidéo suivante sur on YouTube. On rend l'antenne, voilà. Merci beaucoup. Okay, merci à, à merci. toutes et tous euh, bah, d'avoir de, voilà, de, répondu présent. C'est toujours un plaisir. Hein, C'est la troisième fois, mais euh, on a presque envie d'en refaire euh, dans la foulée, hein, la fin d'une émission. Donc, merci à vous. J'espère que ça vous, a, ça vous a apporté des choses. Et puis, merci Frédéric. Et à la prochaine, alors. À la prochaine, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Beaucoup. Au revoir.